Donc, euh, euh, présenter Marie Polia, l'intervenante interven, suivante. Alors Marie Polia euh, s'intéresse en général aux sermons latins, avec un intérêt particulier pour l'exégèse homilétique et l'interaction entre les commentaires bibliques et les contextes. Elle a préparé sa thèse à Lyon, qui est publiée dans la collection des études augustiniennes, sous, ce, sous un titre qui illustre bien ce ce centre d'intérêt, Augustin exégète et prédicateur dans les sermons sur Matthieu. Alors, de fait, elle collabore à beaucoup de travaux qui ont Augustin comme centre, centre d'intérêt, mais cependant, Marie travaille également sur Césaire d'Arles. Et donc, par ce biais, elle, elle a participé, ou elle a élaboré, j'ai perdu ma ligne, pardon, les... Les, ces, ces travaux, euh, voilà, sur, sur un, un volume de sermons, un volume de sermons euh, de Césaire d'Arles sur l'Ancien Testament. J'avais perdu ça, voilà, qui, qui donc euh, seront euh, édités dans les sources chrétiennes et qui entrent dans le grand projet d'édition euh, de l'œuvre magistrale de Césaire, et qui vont sans doute participer au projet pour le déclarer docteur de l'Église. Donc, à cette occasion, nous avons eu la chance d'être voisine de, de bureau pendant l'année où elle a préparé ce, ce volume euh, aux sources chrétiennes. Marie connaît donc bien Césaire et euh, elle va nous entretenir de la communion, pardon, Alors, décidément j'ai perdu tout, mais de l'expérience synodale de Césaire d'Arles sous ses formes et ses enjeux. Alors, je dois dire, parce que je, je l'ai oublié, qu'elle qu nous vient de l'université de Leuven. J'ai perdu toutes mes lignes là. J'avais mis, mis plein de chiffres, des renvois et tout ça, puis j'ai mis tout à l'envers. Mais c'est pas grave. <rire> Elle est donc postdoctorante à l'université catholique de Louvain. Pardon. <rire> Merci beaucoup, Marie, pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation. Et c'est bien sûr une très grande joie pour moi de parler ici, devant un public composé en partie d'anciens enseignants, de collègues, que j'ai grand plaisir à retrouver. Alors, l'expérience synodale de Césaire d'Arles, forme et enjeu. Nous avons rendu grâce à Dieu de ce que, selon l'habitude de son affection, il avait jugé bon de permettre à ses serviteurs de se rassembler en synode pour le seul plaisir de leur parfaite charité et tout autant parce qu'il désirait s'y rencontrer. C'est par cette action de grâce que s'ouvre le concile de Vaison en 529 et elle place immédiatement l'expérience synodale de Césaire dans un contexte bien particulier, celle d'une joie partagée. Alors qui est Césaire en deux mots Un voisin, il naît en 470 à chalon sur saône il devient moine à à 16 ça arrive, il se repose en Arles, il y est choisi comme évêque successeur en 502 et il y restera jusqu'en 542. Césaire commence à être connu, Marie l'a dit, en dehors du cercle des spécialistes, pour deux raisons particulières. Tout d'abord, sa participation euh, à la vie synodale du sud de la Gaule au début du VIe siècle, et puis euh, sa volonté de permettre aux prêtres et aux diacres de prêcher une, ce qui était à l'époque une prérogative épiscopale en Provence. Alors ces deux aspects-là lui donnent un petit côté synodal au sens large, qui a, je pense, euh, conduit les organisateurs à se dire Césaire à sa place ici ce matin. Mais il s'agit malgré tout d'y regarder de plus près, et c'est ce que nous allons faire en trois temps sur ces formes et ces enjeux de la synodalité chez Césaire. Tout d'abord la collégialité au sens large, le fonctionnement synodal, le rapport aux évêques et puis la délégation euh, aux clercs. Ensuite, la synodalité par rapport aux laïcs, un thème que jusqu'à présent on a croisé, mais peut-être abordé moins frontalement. Et enfin, on s'interrogera ensemble dans un dernier temps sur les pierres d'attente théologiques à la synodalité chez Césaire, est-ce qu'il y a dans sa théologie des éléments qui, en fait, euh, éclairent, peut-être pas expliquent, puisqu'il ne euh, l'explicite pas lui-même, cette attitude synodale, point d'interrogation. Alors, tout d'abord, la collégialité. Et, en tableau, pour ne pas répéter ce qui a été dit ailleurs euh, et être... Euh, écrasé sous des chiffres. Césaire a participé euh, à six conciles et il a été représenté à un septième à Valence, le concile en italique. Vous voyez que ces conciles sont de différents types, pastoral, disciplinaire ou doctrinal Ces conciles sont réunis de manière assez irrégulière dans le temps. Alors, on l'a dit hier, euh, rien n'empêche que des actes de concile aient été perdus ou que des conciles n'aient pas produit d'actes, donc que nous n'en ayons pas trace. Mais il y a des raisons politiques qui expliquent cette irrégularité dans la vie de Césaire. Arles, durant les 40 ans d'épiscopat de l'évêque, a changé trois fois de gouvernement. Quand Césaire arrive en 502, c'est le visigoth Alaric II qui règne aussi sur l'Espagne qui euh, gouverne Arles. Jusqu'en 537, c'est l'ostrogo italien théodorique. Et euh, à partir de 537, c'est le roi Franchildebert, le premier roi catholique d'Arles, qui règne. Donc une instabilité politique. Je vous passe les détails, hein. il y a de subtils jeux, de suffragants, on n'organise pas de concile parce qu'on voudrait, mais ils sont de l'autre côté de la frontière, donc on attend, etc. Alors, avant d'analyser euh, le contenu de ces synodes, une remarque historiographique. En fait, euh, il y a, je crois, deux manières d'interpréter ce processus synodal chez Césaire, soit comme une, comme une preuve objective de la synodalité pour lui, soit comme un moyen d'asseoir ses réformes personnelles et de les diffuser en Gaule euh, via ce processus de la synodalité. Alors, sans doute, les deux éléments sont mêlés. À défaut de pouvoir me situer dans la tête de Césaire, on va analyser un certain nombre d'éléments qui montrent malgré tout comment euh, ces synodes vont... Conduire à décentraliser, à déconcentrer le pouvoir épiscopal, et donc vont plutôt dans le sens d'une synodalité, même si les jeux de pouvoir euh, cléricaux ne sont pas non plus du tout à exclure dans son cas. Alors, première question, la synodalité suffit-elle C'est une question qu'on a déjà croisée hier, suffit-il qu'une décision soit synodale pour avoir force de loi et notamment en matière doctrinale, alors on l'a évoqué avec le contexte de l'arianisme hier, en fait l'expérience de Césaire permet, elle aussi à sa manière de poser la question, et elle le permet grâce à l'année 529, une année durant laquelle sont rassemblés deux conciles, l'un à Valence et l'autre à Orange, Orange 2, puisque c'est le deuxième concile dans la ville. Le sujet de ces conciles, une question très augustinienne, lorsque l'homme se tourne vers Dieu, le fait-il par la nature ou par la grâce Alors, par chance, le thème du colloque d'aujourd'hui nous évite d'avoir à résoudre la question doctrinalement. Et on peut se contenter d'observer les mécanismes en fait, à l'œuvre euh, dans ces synodes. En effet, euh, Valence ne nous est connue que par la vie de Césaire, et puis une lettre dans laquelle le pape Boniface revient sur, euh, enfin, à qui on a écrit, euh, revient sur le concile, le mentionne, et Orange 2, lui, va constituer le, le point euh, définitif sur la doctrine précisément, on dira post-pélagienne aujourd'hui, semi-pélagienne euh, pendant un certain temps, mais là encore, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, du côté de Valence, les Pères soutiennent que la foi par laquelle nous croyons au Christ relève de la nature, non de la grâce, alors qu'ils ont admis que tous les autres biens, après ce premier acte, proviennent de la grâce de Dieu. Alors, quelle est la différence entre ces deux conciles qui, la même année, promulguent chacun des déclarations de foi opposées Alors, cette différence, malheureusement, elle est difficile à mesurer jusqu'au bout puisque nous n'avons pas les actes de Valence 2. En revanche, on peut observer ce qui, du côté d'Orange 2, complète le processus synodal qui, de ce fait, ne se suffit pas à lui-même dans l'élaboration de la définition doctrinale. Le premier point, c'est l'écriture, mais comme on l'a largement évoqué déjà hier, on pourrait citer en fait hein, tous les actes. Je reviens simplement sur le début, l'ouverture, la déclaration préliminaire de ce concile d'Orange II, dans lequel est articulé ce qui a été décidé en ce synode, avec le siège apostolique, l'ensemble de l'Église dans le monde entier, une unanimité bien sûr légèrement construite, et les sentences des saints pères anciens. Alors le processus d'élaboration d'Orange II est un processus euh, extrêmement complexe, les sources ont été scrutées de très près, on ne sait pas si Valence a eu lieu avant ou après Orange, on débat euh, avec ardeur sur le sujet, mais je ne crois pas que ce soit le plus important pour nous aujourd'hui. En revanche, Césaire a soigneusement préparé ce concile-là. Il le prépare en rassemblant un dossier patristique, des textes qui sont probablement du pseudo Jean-Maxence, Jean un moine site euh, du 5e-6e siècle, à Rome, on abrège euh, ces textes, on les renvoie à Césaire, Il complète le tout de sentences de Prosper d'Aquitaine, d'une profession de foi, c'est euh, discuté, approuvé à Orange, Césaire renvoie à Rome, Rome approuve, Césaire complète par annonce un nouveau dossier patristique, les fameuses sentences des saints-pères anciens, pour montrer qu'il n'y a pas qu'Augustin qui a parlé de la grâce en ces termes, mais aussi Jérôme, mais aussi Ambroise, mais aussi tout le monde, ou presque, à l'écouter. Et euh, c'est cet ensemble-là qui constitue le, les actes du concile d'Orange II. Et puis, l'autre élément euh, qui intervient, on l'a évoqué aussi euh, rapidement hier, c'est les processus de réception. Alors, je cite ici euh, Bernard Sesboué. La réception ne se substitue pas, écrit-il, à l'autorité légitime qui a pris une décision. Néanmoins, elle apparaît nécessaire à la pleine garantie que la détermination en question soit une authentique expression de la foi. Donc, à Orange 2, on ne sait pas ce qu'il en était à Valence, mais en tout cas, on a cette interaction entre synodalité, écriture, interaction avec Rome, qui, à cette période-là, ne fait probablement plus partie du processus de réception, mais est déjà une intervention magistérielle, même si là aussi, euh, c'est discuté, enfin, je vous renvoie aux analyses de Bernard Sesboué, et... Euh, l'unanimité de l'Église géographique et l'inscription dans la tradition. Donc, une synodalité qui, pour Césaire, ne euh, suffit pas qu'on se rassemble pour que le, le texte promu ait valeur doctrinale. Alors, la synodalité encadrée, la synodalité qui encadre elle-même le, le pouvoir des évêques. Et la première, le premier élément, c'est une obligation de la synodalité elle-même. On l'a vu hier avec au concile de Nicée ces rassemblements deux fois par an, à Pâques et en, enfin, le temps pascal et en septembre. Le, les conciles de Césaire sont moins précis, mais le concile d'Agde en 506 affirme, enfin, demande qu'un synode soit convoqué chaque année. Et les évêques, les suffragants, sont normalement obligés de se rendre à ce synode lorsqu'ils sont convoqués par leur métropolitains sous peine d'excommunication jusqu'au prochain concile. Voilà. Alors, que penser de cette obligation de la synodalité que, enfin, que ces conciles rendent obligatoire Est-ce, là encore une preuve de l'importance de la synodalité pour Césaire, est-ce un moyen d'asseoir son autorité en faisant voter régulièrement ses propres réformes Point d'interrogation. En tout cas, la synodalité est obligatoire. Et l'un des euh, domaines dans lesquels elle encadre le pouvoir des évêques, au hasard, c'est la gestion des affaires économiques. Alors, dans la version écrite, euh, le cas échéant, vous trouverez tous les détails euh, sur la manière dont les évêques doivent euh, administrer ou non les biens, mais euh, c'est en tout cas un point sensible déjà à l'époque. Hein, et vous voyez ici... Euh, un tableau sur lequel, euh, alors on ne sait pas précisément quel est le concile représenté ici, mais il pourrait s'agir du concile de Marseille en 533, où l'évêque Contumeliosius a été condamné, alors pour problème de mœurs, et puis pour vente non autorisée par un concile de biens d'église. Enfin, euh, dernier point sur cette synodalité, au niveau euh, des évêques, la décentralisation des pouvoirs des évêques au profit des clercs. Alors ça passe, mais là aussi, euh, je laisse de côté par une clarification des missions respectives des évêques, des prêtres et des diacres dans plusieurs domaines, et puis une attention à la qualité euh, du clergé, l'âge de recrutement, et puis euh, la chasteté des clercs mariés, la séparation du lit de l'épouse, etc. Enfin, je m'arrête plus longuement sur euh, ce pourquoi Césaire est particulièrement connu, à savoir cette ouverture de la prédication au clair. Deuxième canon du concile de Vaison, 529 également. Nous avons décidé, pour l'édification de toutes les églises et pour le service de tout le peuple, de donner aux prêtres la possibilité de prendre la parole dans les églises. De plus, si un prêtre empêché par quelque infirmité, ne peut pas prêcher par lui-même que les homélies des saints-pères soient proclamées par les diacres. En effet, si les diacres sont dignes de lire ce que le Christ a dit dans l'Évangile, pourquoi serait-il jugé indigne de proclamer publiquement les exposés des saints-pères Bref, les prêtres peuvent également prêcher et les diacres peuvent lire des sermons patristiques et c'est la particularité des « sermon de Césaire, que d'être nourri, enfin il reprend en fait un très grand nombre de textes de ses prédécesseurs. Jusqu'à présent je détestais Césaire, puisque quand Césaire cite un sermon d'Augustin, il ne reste d'Augustin que ce qui intéresse un public provençal qui n'écoute pas très longtemps au VIe siècle, à savoir fort peu de choses. Alors par chance, j'ai pu me réconcilier avec Césaire en découvrant euh, précise, enfin, les motifs et puis en m'interrogeant sur les choix qu'il fait, et d'un seul coup, son travail sur Augustin devient intéressant. Mais heureusement. <rire> Bref, donc les sermons de Césaire qui reprennent euh, ces sermons patristiques pour les mettre à disposition des prêtres euh, ou des diacres. Alors cette décision met fin euh, au monopole que les évêques avaient en Provence pour prêcher. Et euh, on remarque que le nombre de signataires du concile de Vaison, de signataires euh, évêques, est légèrement moindre que celui des autres conciles, alors l'une des hypothèses, c'est que euh, cette délégation, cette déconcentration, cette décentralisation n'a pas forcément été appréciée, mais euh, peut-être aussi qu'ils étaient occupés ailleurs. En tout cas, euh, ce concile-là, à ce moment-là, s'inscrit en opposition avec la décision du pape Célestin Ier, qui avait demandé un siècle auparavant que les évêques de Provence arrêtent de se décharger sur leurs prêtres de la charge de la prédication. Alors là aussi, les raisons étaient à la fois doctrinales, à la fois politiques, assez complexes. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, un concile provençal va s'inscrire en opposition, en fait, avec le siège de Rome Là aussi, c'est une autre question que permet de poser Césaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que Césaire ne demande pas, enfin, ne veut pas que les évêques se déchargent sur leurs prêtres de la charge de la prédication. Et alors là, si vous voulez vous amuser, vous relisez le sermon 1 de Césaire, formal nommé mais très bien placé. Formal nommé parce qu'il s'agit d'une lettre circulaire que Césaire a envoyée à ses suffragants pour préparer le concile de Vaison, mais très bien placé, puisque Don Morin, l'éditeur, le premier éditeur des sermons de Césaire, l'a placé en tête de tous les sermons de Césaire, précisément parce qu'on y trouve sa conception de la prédication. Dans ce sermon 1, on a une réfutation magistrale de toutes les objections épiscopales à la prédication. Certains euh, prétextent de devoir cultiver leur terre, puisqu'il n'y euh, a pas la pauvreté dans le, comme dans le monastère d'Hippone qu'on vient de voir, pour, disent-ils, euh, pouvoir faire des aumônes. C'est important, les aumônes. Ou peut-être s'interroge Césaire pour banqueter. Et surtout qu'il se rappelle que l'aumône, n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle est aussi spirituelle. Donc la prédication est aussi une aumône. Que ceux qui disent manquer d'idées se contentent de répéter les admonitions de l'écriture. On a le paragraphe 12 de ce sermon qui est en fait un, un sermon pour les nuls, où on a une reprise euh, textuelle, enfin voilà, une préparation pour évêques qui manquerait d'idées. Enfin, et là c'est un lieu commun euh, patristique, que ceux qui se plaignent d'un manque d'éloquence se souviennent que le Seigneur n'a pas choisi des réteurs, mais des pêcheurs. Et on sent même en français le jeu de mots, euh, alors là, qui plaît beaucoup au Père. Donc il ne s'agit pas de se décharger de la charge de la prédication, mais il s'agit de faire face à des besoins euh, pastoraux nouveaux, puisque avec l'évangélisation des campagnes, l'évêque ne pouvait plus prêcher dans toutes les paroisses euh, régulièrement dans l'année, et donc c'est euh, le pour l'édification de toutes les églises et pour le service de tout le peuple que j'ai mis en exergue sur le texte ici. Bref, euh, et puis enfin Césaire à d'autres endroits euh, rappelle que le fait que les prêtres prêchent a lieu dans d'autres parties de l'Empire et sous-entend que ça avait également lieu en Provence. Donc il se revendique cette fois-ci pour s'opposer à Rome, de besoins pastoraux nouveaux, on dirait peut-être mission aujourd'hui, et puis d'une inscription euh, plus large dans la tradition. Alors, une déconcentration par rapport euh, aux évêques, un encadrement euh, des synodes et une délégation de certaines de leurs missions. Qu'en est-il de euh, du deuxième aspect contemporain de la synodalité par rapport aux laïcs Alors, tout d'abord, ne nous en déplaise, Césaire ne remet pas du tout en cause la hiérarchie, même s'il lui arrive euh, dans ses synodes d'encadrer le les pouvoirs des évêques par rapport aux laïcs, mais là aussi, euh, je passe. En revanche, euh, je relève simplement là aussi hein, un lieu commun patristique sur le fait que euh, Césaire présente le ministère épiscopal au sens littéral comme un service. Il le fait avec toute une série d'images dans son sermon 1. J'ai choisi celle qui me semblait la plus euh, ancrée dans un contexte, précisément celle du cultivateur. Il est certain que les évêques ne sont pas ordonnés pour être seulement intendants agricoles ou cultivateurs, mais pour s'adonner à la culture spirituelle dont parlait l'apôtre. J'ai planté Apollos à arroser, et la suite. Si dans nos jardins potagers, nous voulons avoir des eaux d'irrigation, et si nous sommes prêts, quand il n'y en a pas à la surface, à en extraire des profondeurs à grand travail pour faire pousser des légumes, avec combien plus de soins devons-nous veiller sur le jardin du Seigneur, c'est-à-dire l'église de Dieu, afin que grâce aux fleurs des saintes écritures, aux ruisseaux et aux sources spirituelles des anciens pères, soit irrigué ce qui est aride, ameubli ce qui est dur, et ensuite sans grand travail, déraciner ce qui est nuisible et planter ce qui est utile. Donc on remarque quand on étudie le, le traitement de chacune de ces images en fait, deux éléments qui arrivent pour contrebalancer cette supériorité réelle, enfin, quand l'évêque est cultivateur par rapport aux fidèles laïques, c'est cette euh, responsabilité de l'évêque par rapport aux fidèles, et puis, ce qui apparaît ici en filigrane et de manière plus claire ailleurs, la mission, là encore, du salut, planter ce qui est utile. Donc, une euh, responsabilité pour le ministère épiscopal. Mais les laïcs sont-ils seulement la cible des bons soins de leur évêque Manifestement, dans l'histoire de Césaire, pas uniquement. Et on trouve à différents niveaux une participation, encore je, je reprends des termes contemporains, des laïcs à la vie et à la mission de l'Église. Et tout d'abord, un fait euh, qui a sans doute eu lieu à d'autres moments, mais je ne crois pas qu'on ait évoqué euh, encore, la signature de laïcs au concile d'Orange II, parce que les actes de ce concile, donc sur la grâce, sont un remède non seulement pour les hommes consacrés, religiosi, mais aussi pour les laïcs. Ils sont concernés par ce qu'il dit, ils signent. Le deuxième élément de cette participation des laïcs, c'est le fait que les laïcs sont invités à stimuler, on pourrait dire à déranger leurs évêques, et Césaire le fait avec une image euh, patristique, là encore, mais malgré tout savoureuse, qui est celle euh, des prêtres ou des évêques vaches et des fidèles veaux. Les prêtres dans l'Église ressemblent aux vaches et le peuple chrétien en figure les veaux. Les vaches broutent les fleurs pour préparer le lait. Les prêtres lisent l'écriture pour en extraire le lait spirituel dont parle Paul. Les deux mamelles de la vache. Alors, un relecteur attentif m'a fait remarquer que la vache avait deux fois deux mamelles, mais par chance, l'image fonctionne encore grâce au chiffre père. Les deux mamelles de la vache désignent donc les deux testaments qui doivent nourrir les chrétiens. Et si les vaches viennent parfois vers leurs veaux pour les nourrir, il arrive bien plus souvent que les veaux viennent euh, déranger leur mère et les mères les laissent très volontiers faire pour que leurs veaux grandissent. « De même que leurs fils, pour le salut de leur âme, harcèlent leurs évêques et leurs prêtres de questions continuelles, de la sorte, tandis qu'est accordée la grâce divine aux fils qui frappent, une récompense éternelle est préparée aux prêtres qui révèlent les secrets des saintes Écritures. » Donc un intérêt commun, un salut commun, s'ils le font. Enfin, dernier élément, « dans le, les textes de Césaire, on trouve un certain nombre d'analogies entre l'émission des clercs et l'émission des laïcs. D'analogies, hein, pas de superposition stricte. Il invite les uns et les autres à cultiver leurs âmes. Alors, je, je laisse de côté. Il les invite aussi à lire personnellement les Écritures. Il le fait notamment dans le sermon 6, qu'il commence en regrettant de ne visiter cette paroisse-là que deux ou trois fois l'an, et donc pour compenser euh, ce manque, il invite les auditeurs à lire l'Écriture. Et alors là, cette fois-ci, il réfute les objections euh, des fidèles. Si l'on arrête les bavardages vains, les dîners copieux qui emmènent au bout de la nuit, nous aurons tout à fait le temps euh, de lire l'écriture. On peut même lire en mangeant, où on sustentera à la fois le corps et l'âme, comme on fait d'ailleurs à l'évêché hein, euh, de Césaire. Lorsque les nuits sont longues l'hiver, qui ne dormirait tant qu'ils ne puissent dégager trois heures pour lire l'écriture chaque nuit. Et enfin, les commerçants euh, utilisent bien des esclaves pour faire leur compte. Si vous ne savez pas lire, employez donc un esclave pour vous lire l'écriture. Voilà. Donc, cette incitation identique, on la trouve dans le serment 1 à l'usage euh, de ses frères évêques. Et le dernier point, Césaire invite euh, les fidèles laïcs non pas à prêcher, hein, la question n'est pas là, mais à répéter auprès de leurs frères, ce qu'ils ont entendu de la prédication de l'évêque, à s'en faire euh, les répercuteurs. Alors, on le trouve à la fin du sermon 6, hein, le, le, la récapitulation du sermon se fait de cette manière-là. On le trouve aussi, et c'était plus court, donc c'est le texte que j'ai choisi, dans la vie de Césaire. « Si tu aimes la parole de Dieu, tu gardes certainement dans ton cœur ce que je t'ai inculqué, ce que la charité du Christ a attaché en toi tu dois en retour le partager toi-même généreusement avec l'ensemble des hommes. Et tu dois le faire non seulement à tes amis, à tes parents, mais aussi à tes esclaves. Alors, je passe et j'avance. Un dernier point sur lequel on pourrait voir la collaboration synodale entre Césaire et les laïcs, c'est tout ce qui concerne la diaconie, le service des pauvres, Césaire est connu euh, pour un certain nombre d'initiatives en leur faveur, notamment en faveur des captifs. Hein. Il, avait, il avait organisé, euh, il avait mis en place toute une organisation pour permettre le rachat des captifs. Avec les guerres, les sièges, il y en avait un très grand nombre en Provence. Et vous avez ici, euh, ici sur l'écran, la réaction des pensionnaires de l'évêché, un jour où Césaire avait fait vider les greniers pour nourrir les captifs, hein. euh, les pension... non, pardon, la réaction de Césaire, parce que les pensionnaires, eux, eux sont plutôt inquiet de la perspective de repas plus léger à venir. Enfin, on pourrait aussi, dans cette perspective-là, analyser euh, les relations entre Césaire et puis le préfet des Gaules Libère. Voilà, ils ont interagi pendant une trentaine d'années. Mais je passe pour en venir rapidement aux pierres d'attente théologique de la synodalité chez Césaire. Alors, Je n'ai pas utilisé le site Internet de la Conférence épiscopale des évêques de France pour préparer, mais euh, un document de la Commission théologique internationale appelé La synodalité dans la vie et la mission de l'Église en 2019, pour essayer de voir comment euh, travailler sur ce néologisme post-Vatican II à propos d'un père qui n'avait pas connu le XXe siècle. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ce document insistait au départ sur les, euh, le renouveau théologique de Vatican II qui a permis en fait cette éclosion de la synodalité. Et ils insistaient en particulier sur cette ecclésiologie du peuple de Dieu, euh, donc de l'human gentium, qui euh, ensuite, enfin, voilà, aboutit à cette synodalité. Alors simplement euh, chez Césaire, il semble qu'il y avait deux éléments qui, en tout cas, permettent euh, constituent autant de pierres d'attente théologiques à cette synodalité. La première, c'est la fraternité. Alors c'est aussi pour moi une joie de citer Michel Dujarier que vous aviez écouté dans une autre euh, petite journée sur Césaire euh, à La Rochelle. L'Église est désignée par le nom propre Fraternité chez Césaire. Césaire présente la figure du Christ frère de tous, des évêques et des laïcs. Et vous voyez ici euh, simplement un texte dans lequel l'apostrophe récurrente dans les sermons Fratres Carissimi, frère euh, très cher, se trouve employée dans un moment où est évoqué le salut commun octroyés par le Christ, aux évêques et aux fidèles. Donc tous les deux sont d'abord bénéficiaires et en cela, sont frères. Nous qui avons été cherchés et trouvés, cherchons celui qui nous a tant aimés. Second temps, la théologie des ministères. Alors cette théologie des ministères chez Césaire, on la trouve dans trois sermons, classés par Don Morin sous les numéros 230, 230, 230 oui, 230, 232. Le sermon 230 est le plus personnel euh, à Césaire. Les 231 et 232 sont en fait constitués d'extraits euh, de sermons d'Augustin. C'est le sermon 340 d'Augustin qui est repris dans le sermon 232. On y vient dans un instant. Alors, comment Césaire s'approprie-t-il cette théologie augustinienne qu'il fait sienne hein, lorsqu'il choisit euh, Augustin C'est qu'il euh, considère que le... L'élément est percutant pour lui et pour sa propre communauté, sinon il est élague très allègrement. Tout d'abord, ce ministère est pesant, et on le trouve dans ce sermon 231, dans un commentaire de la parabole des talents. Simplement ce petit passage où euh, Augustin, puis Césaire, regrettaient le bon temps où il n'avait rien d'autre à faire que de contempler Dieu. « Rien n'est meilleur, rien n'est plus doux que de sonder le trésor divin sans bruit extérieur » prêcher, reprendre, corriger, édifier, s'inquiéter pour chacun, quelle charge, quel poids, quel labeur, qui ne fuirait ce labeur, mais l'Évangile m'épouvante. Ce qui allège ce fardeau épiscopal, c'est la réciprocité entre évêques et laïques. Allégez donc, frère, mon fardeau, portez-le avec moi, vivez bien, car le fardeau, ce sont les deux dernières lignes dont je parle en ce moment. Qu'est-il d'autre vous-même. Donc on trouve euh, ici vraiment cette réciprocité, cette responsabilité mutuelle exprimée euh, non plus avec euh, des images mais en termes théologiques par euh, Césaire-Augustin ou Augustin-Césaire. Et enfin j'ai eu la surprise de découvrir euh, dans ce sermon 232 de Césaire, 340 d'Augustin, la fameuse phrase d'Augustin, Pour vous je suis évêque mais avec vous, je suis chrétien. Quand ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me console. Car pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Le premier nom rappelle le service que j'ai reçu, le second, la grâce. Le premier indique un danger, le second, le salut. « Si donc avoir été racheté avec vous me cause plus de joie que d'être placé à votre tête, je n'en serai que davantage votre serviteur, comme l'ordonne le Seigneur, pour ne pas payer d'ingratitude celui qui m'a obtenu d'être avec vous son serviteur. »« Con Et on le retrouve, c'est un, un lieu commun augustinien, mais l'évêque se positionne non comme celui qui dispense sa propre parole, mais dans celui qui puise, comme les auditeurs, à la même source, le trésor commun, le cellier commun du père de famille, dont il dispense une nourriture, mais dont il se nourrit lui-même comme membre euh, du peuple de Dieu. Nous avons à nourrir ceux qui partagent notre pauvreté comme paupéresse. Je vous nourris de ce dont je suis nourri. Je suis un ministre, je ne suis pas le père de famille. Je vous sers ce dont moi aussi je vis, ce qui vient du trésor du Seigneur. Donc, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'il faut pour conclure, puisque euh, dans cette assemblée, j'imagine que tout le monde connaît par cœur le numéro 32 de Lumen Gentium, dans lequel, en fait, si on y regarde, on retrouve tous les thèmes théologiques qui constituaient chez Césaire les pierres d'attente euh, à cette synodalité, puisque lui n'explicite pas. Un peuple de Dieu, une commune dignité, une véritable égalité, une union, une communauté de rapports j'ai parlé de responsabilité mutuelle. Ils ont pour frère le Christ et l'appui patristique dans la tradition pour enraciner ce renouveau. Pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. Je conclue donc en reprenant simplement certains des enjeux que nous avons croisés ensemble et qui mériteraient sans doute chacun d'être approfondis à part entière. L'interaction synodalité-écriture, Rome, j'ai été très prudente dans les termes, Tradition et réception, un but commun, le salut ou la mission, une décentralisation euh, des pouvoirs se, devant ce but commun, la prédication des clercs, la participation des laïcs sous une autre modalité, mais avec euh, effectivement des, des tâches communes euh, qui se retrouvent. Et enfin, de manière, enfin c'est l'élément qui m'a le plus surprise en travaillant, cette ecclésiologie du peuple de Dieu, Césaire n'avait pas connu Vatican II, mais bien sûr ici. On sait tous que le renouveau patristique a nourri Vatican II. Et donc, euh, à racines communes, on a des floraisons non pas identiques, non pas même similaires, mais à tout le moins analogues. Je vous remercie.